C'est un camp où on apprend le français, mais pas comme à l'école. Alors les camps Roland sont des camps qui sont organisés pour les jeunes néerlandophones ici qui veulent apprendre le français tout en s'amusant. Et donc c'est vraiment ça la, la caractéristique principale, c'est qu'on organise pas mal d'activités avec les jeunes pour qu'ils puissent apprendre le français en s'amusant, tant dans les activités linguistiques, dans les classes. Que dans les différents moments sport, des moments ateliers, etc. etc. Oui, beaucoup de sport et de jury aussi, Grand jeux tous les, tous les midis. Il y a quatre ateliers, je pense, et ils, euh, dans le, pendant le camp, on a présenté quelque chose et à cette soirée, on peut le montrer à tous les autres participants, et les monies et les coachs. Il y a un grand spectacle avec tous les ateliers, ils vont euh, faire tout le spectacle. Et après, c'est la boum, une grande fête pour la fin du camp. Le début est toujours un petit peu difficile parce qu'il faut se mettre en route, il faut pouvoir euh, prendre ses marques. Ce n'est pas un exercice facile dans un premier temps, mais une fois qu'on franchit le cap de la première semaine, il y a tellement de plaisir, tellement de joie à voir des, des jeunes qui, au début, ne savaient presque pas parler en français qui, à la fin du camp, arrive vraiment à progresser au niveau linguistique de manière vraiment phénoménale. Le plus bel des choses, c'est quand on entend les, les élèves qui se réveillent en disant qu'ils ont rêvé en français. Alors là, c'est parfait. <rire>